Salut, salut. Mm -hmm. Bienvenue mes rêveurs. Vous avez des rêves et ça fait... 20 ans que vous attendez que le gouvernement investisse en vous. Ça fait 20 ans que vous attendez que B... Vous avez déjà eu 4 B. 10 B. Personne n'a jamais investi en vous. Et euh, vous comptez toujours que quelqu'un d'autre va venir laisser ses rêves parce que tu as les beaux yeux. Il va prendre ta part. Il va aller accomplir ta part. Je suis euh, la mauvaise fée d'Alice au pays des merveilles. Je vous sors de votre rêve. Parce que vous êtes dans le rêve là depuis 40 ans. Je vais vous mettre dans la réalité. Je vais vous montrer comment faire que le rêve là se réalise. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser votre rêve. Je dirais même vos rêves. Donc il y a une folle enlocatie ici qui va parle depuis quelques heures. Donc si vous entendez sa voix, saluez moi Donc bonsoir et bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue à mes ennemis. Mes ennemis, bonjour. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes mon ennemi, ne likez pas, ne délikez pas, sinon je vais voir votre nom. Euh, si vous êtes Decepticon, cachez-vous. Euh, ne regardez même pas ma vidéo parce que ça va me donner les vues. Ok Voilà. Donc, asseyez-vous dans la file d'attente des, des haters. Écoutez, je veux... Mon objectif, c'est que vous puissiez atteindre vos rêves, que vous puissiez atteindre vos objectifs, parce que vous n'avez même pas d'objectif. Vous avez des rêves vagues, genre, ouais, ouais. Est-ce que vous savez comment je fais la différence entre quelqu'un qui est déjà en train de voir la manifestation de son rêve et quelqu'un qui est encore vraiment, vraiment dans le rêve? Celui qui est en train de voir la manifestation de son rêve, il connaît les détails. Il connaît les détails. Si j'étais président de la République, je prendrais telle personne, je mettrais là-bas. Je partagerais ceci aux enfants. Je créerais tel argent. Je ferais, je fermerais les, les, les portes de telle, telle chose. J'aiderais les orphelins de telle façon. Quelqu'un qui connaît là où il part, il a une stratégie précise. Et même si sa stratégie ne s'accomplit pas, hein, c'est clair dans sa tête. Il peut ajuster le plan pendant qu'il avance. You know, adjust as you go. Mais il a un plan dans sa tête. Parce que tant que tu n'es pas préparé, quand l'opportunité va venir, tu ne vas pas reconnaître. Tu dois avoir un plan, tu dois avoir une destination là où tu pars. Si en route on te propose mieux, tu laisses là où tu partais, tu pars maintenant là-bas. Mais tu partais d'abord quelque part. Pas tout 61 là. Non. J'ai parlé avec un ami tout récemment qui me disait, il est trop orgueilleux. C'est l'ami qui me disait. Il me disait, je suis trop orgueilleux. Moi, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai d'abord fait. Il <rire> dit dans mon cœur, oh, tu es bête. Juste au cas où il écoute cette vidéo. Voilà ce qu'il me disait dans mon cœur, sans offense. Il ne t'est pas dit à toi-même, c'est parce que tu es dans ma vidéo que tu vois. C'est quelqu'un que j'ai essayé n'importe comment. Je lui ai dit, papa, écoute bien. Quand tu commences à lui demander qu'est-ce qu que je peux faire pour t'aider, ouais, si tu as 5 millions, je peux... il dit que, ouais, moi-même, mon business que j'ai construit, que tu vois aujourd'hui là prise 2 millions m'a donné partagez ma vidéo je vous en prie personne n'a porté 10 millions waouh jocelyne je crois en toi waouh tu es le futur de, de, de l'afrique oh jocelyne allez donnez lui 50 millions là-bas si c'est ça que vous attendez vous allez faire comme jésus a dit qu'il arrivait là Où vous êtes seulement en tôt. Où vous êtes seulement sur un nuage où. Je vais vous descendre de ce nuage et je vous montre aussi. Arrêtez d'attendre le prince charmant. Arrêtez d'attendre le business angel. Un jour, quelqu'un va croire en moi. Qui Tu as un euro là-bas, non Assois-toi, ah, tu ne cherches pas les papiers. Je vais voir comment les papiers vont te trouver. Assois-toi, oh, je viens d'arriver en France Je n'ai pas nini, nini, nini. Reste là-bas, tu attends Tu as compris La personnification de la bêtise La personnification de la bêtise Je suis votre grande soeur, écoutez-moi bien Quand vous étiez petit, on n'a pas mis la sagesse dans votre cœur Ni dans votre sang, ni dans votre corps Vous ne savez même pas ce que c'est que la sagesse je vais vous injecter ça dans le sang. Ça va couler dans vos veines. Et je ne cherche pas beaucoup de personnes, s'il vous plaît. Tu dois arriver au niveau où tu comprends d'abord. Ce n'est pas mon mari qui va porter l'argent pour me donner. Le truc, c'est que cette affaire est tellement subtile. Quand tu es prêt, tu attires l'argent là. Quand tu n'es pas prêt, même si on te donne, tu vas mal gérer, ça va disparaître. Même si tu voles, tu vas mal gérer. Ça va tout finir. Partagez ma, ma vidéo et mettez-moi les pouces, s'il vous plaît. Donc maintenant que tu connais et que tu as compris que personne ne va investir sur toi, qu'est-ce que tu dois faire? Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe, dans le pays l'on on mange. Mais si à la besoin qui en me donne les cœurs, prends toi-même les cœurs. Je t'envoie les cœurs pleins de lumière, plein d'amour. Et c'est que j'ai les décès qui connaissent là, vous allez venir avec vos gros yeux comme ça, vous allez me regarder. Si ce que je vous dites ne vous pouvez pas, quitter dans mon direct. Vous allez me regarder, vous n'allez pas partager ma vidéo. Vous venez boire mes informations chaque jour. C'est pour ça qu'on ne fait rien avec ce que je vous dites que vous dit cash. Vous êtes chiche. Vous êtes méchant. Il ne faut pas que voie sa page, ça avance. Écoutez, ce que je dis est pertinent. Ça va toujours avancer. Avec tes likes ou sans tes likes, ça va avancer. Parce que je vous connais, je connais très bien les Africains. Ils connaissent très bien les Africains. Si vous pouviez regarder, comment on fait sur WhatsApp, quand on regarde tes statuts sans que tu ne saches que la personne a vu là. Si vous pouviez faire ça, c'est que vous le faisiez. Tchiche. Maman. Ah donc, continuons. Peu importe le pays où vous vous trouvez. Dans le pays là, on mange. Vanessa, à toi, je ne réponds pas. Tu as compris Je suis en train d'enseigner. Si tu fais un commentaire, ça n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire. Tu laisses. J'ai dit partager ma vidéo. Tu n'as pas partagé. N'est-ce pas Vanessa Tu as partagé Tu as liké ma vidéo Non, non. Attends, écoute-moi mes choses. Parce que, vous là, C'est pour ça que vous allez... Il y en a, il y en a qui me... Je te suis depuis deux ans. Tu as fait quoi avec ce que j'enseigne Rien. Pourquoi Parce que vous ne connaissez pas fait que quelqu'un d'autre avance. Hey, seigneur, continuons l'enseignement. Je dis, quel que soit le pays où vous êtes, éternel des armées, mais que toute personne qui m'écoute, qui écoute l'enseignement, s'il y avait le mauvais cœur, que ça ne l'aide pas. Je vous dis. Je suis en train de chasser les déceptifs sur ma page. Voilà. Que ma colère se calme maintenant. On vous dit partager, je dirais, vous ne partagez pas. Oui, Venez vous asseoir, profitez tout seul. Les informations qu'elle vous donne, j'aurais pu garder ça pour moi-même. J'aurais pu garder. Je reste censée garder, ça me rend riche. Je continue dans ma richesse. Donc, peu importe le pays où vous vous trouvez. Si tu viens d'arriver en France, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver à Dubaï, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver au Maroc, tu n'as pas les papiers. Tu viens d'arriver, peu importe là où tu es. La première chose que tu dois comprendre, je suis sûre que tu as sûrement euh, des rêves. Ouais, je sais que je serai une bonne dessinatrice. Je sais que je chante bien. Je sais que je... Moi, j'ai toujours aimé la coiffure. Si ce n'est pas la coiffure, ce n'est rien d'autre. Si ce n'est pas... Écoutez, hein, oubliez ce que vous aimez. Écoutez-moi bien. Pour réussir, oublie ce que tu aimes. Qu'est-ce que j'ai dit Commentez cela, vous me dites que j'oublie ce que j'aime. Commentez. Voilà, Emily, il faut casser bien. Même si j'ai un élève comme toi dans la classe, c'est bon. Tu oublies ce que toi tu aimes. Parce que tu sais quoi? On s'en fout de ce que tu aimes. On s'en fout de ce que tu aimes. Oh, moi, j'aime les, les fleurs, j'aime le ciel. J'aime, oh, oh. Ta boutique est vide. On part tous chez l'autre personne. C'est ça, le problème des noix aujourd'hui. C'est ça, le problème des noix aujourd'hui. Ah, tu sais, moi, j'ai fait infographie. Moi, j'ai fait ingénierie. Tu es là, dans ton quartier, il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de... Il n'y a rien... Tu ne peux pas aider, tu ne peux pas aller créer de ces trucs. Non, non, non, non. Si moi je ne trouve pas quelque chose dans l'infographie, je ne fais rien. Moi, au pays, au pays, j'ai étudié euh, géographie, de la cartographie, de la généalogie, de la scientificologie. Si moi je ne trouve pas un boulot dans ça, moi je ne fais rien. Tu vas passer 10 ans dans le pays où tu es. Bien. Arrêtez d'être bête. Arrêtez. Une fois que tu as oublié, c'est-à-dire que tu es mort toi-même. Toi-même d'abord tu es mort. Toi-même tu es mort. Like, you don't die. You don't die. You don't die. Si vous m'écoutez, vous mettez ce qu'elle dit en pratique. Je connais les gens qui sont... Ouais, quelqu'un a son conseil, il me dit, m'envoie son message, il me dit que maman, je te suis depuis février, j'ai acheté le terrain. On est en mai. J'ai déjà acheté le terrain. C'est en mars, fin, fin, mai, euh, fin avril que la femme m'a dit ça. Elle a commencé à payer sa dîme le 17 février. Mars, avril. Le 27 avril, elle me dit, j'ai déjà acheté mon terrain. Je sais que mes conseils marchent. Ma conseil est de Waka. Je ne sais pas ce my conseil est de Waka. Il ne me mm -hmm. Une fois que tu oublies ce que tu aimes, tu dois passer, passer une semaine autour de toi. Regarde les produits que toi-même tu consommes. Tu notes sur un papier. Qu'est-ce que j'ai dit Classifie-les peut-être. Produits de moins de, de, de 10 000. Produits de... Parce qu'on se... Pour se faire de l'argent, tu peux te faire.. Tu vends plusieurs petits petits articles. Pas dentifrice, brosse à dents. Des petits petits trucs beaucoup. Allumettes. Ou encore, de l'autre côté de la, de la chose, tu vends les articles nécessaires, rares. Pour ça, il faut monter quand même dans les échelons avant d'avoir un certain financement pour ça. Pas financement, mais budget ou bien fonds de commerce. Tu cherches donc autour de toi. Et puis il y a d'autres choses maintenant que c'est toi même qui fabrique. Même si tu viens d'arriver dans le pays là, il n'y a aucune recette de nourriture dans aucun pays de ce monde que tu ne peux pas trouver sur YouTube. Supposons que tu viens d'arriver à Dubaï. Tu as Abibi, tu es parti. Abibi, tu es parti. Hum? Marche dans la rue, tu vois ce que les gens de Dubaï achètent trop. Regardez les produits que les gens la consomment. Étudiez le marché. Soit tu vas voir c'est quelque chose que tu consommes. Eux, ils consomment aussi beaucoup si tu es dans ton pays. Ça peut aussi être quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup. Tu restes comme ça, tu dis, ouais, tu viens d'arriver ici là. Maman, pourquoi il n'y a pas de voiture de location? Pourquoi il n'y a pas de Airbnb? Pourquoi il n'y a pas Tu as, Ton besoin là, comme toi, dans la ville là, il y a au moins, je ne sais pas quel, combien d'habitants vous avez, au moins 20% de la population de la ville où tu es a le besoin que tu as. Et dans le business, il y a les besoins que quand tu les combles tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent tu es juste intermédiaire supposons que tu ne prépares pas pour vendre tu vas peut-être aller acheter pour revendre tu vois que beaucoup de personnes cherchent tu vas voir dans trois quatre magasins ça coûte 10 000 tu connais là où on vend à 3500 tu es couché à la maison tu dors tu es bête je vous ai, il y a beaucoup d'entre vous qui veulent vous voir quand vous me racontez vos histoires envie de vous gifler tu connais qu'au Cameroun, il y a la mam, les mamites qu'on vend à 5 000. Tu sais que la mamite au Gabon coûte 25 000. Tu as un contact au Cameroun qui peut acheter et poste pour toi. Tu es sur au Gabon, tu galères, tu n'as pas l'argent. Tu es giflable. Tu es giflable. Hey, je vais faire l'application qui fait qu'on gifle les gens au téléphone. Je vous dis Je n'ai pas l'argent. Je dois trouver l'argent du kit. Il me faut acheter le kit, mais je n'ai pas l'argent. Tu prends trois mois pour cotiser l'argent d'un kit. Trois mois. Pour 50 000. Parce que quand vous parlez, vous dormez. Vous êtes à la maison, vous dormez. Tu regardes la télé. Tu es sur TikTok. Peur, no peur, no fear, <noizonfting> peur, no <YouTubles> Ouvre ton porte-monnaie. Si tu n'as rien gagné aujourd'hui, tu sais qui tu dois accuser. C'est toi. Non, c'est l'esprit. Je vais bouger avec l'esprit. C'est le mouvement de l'être... Ah, avec vos bêtises là. Tu es spirituel pour qui Spirituel et pauvre. Tu vas prier pour les gens. Pour que... Après, quand tu pries, tu comme ça, est-ce qu'il va même me donner l'argent hein? Il vient, te donne 2000 Il parle le même soir au restaurant, il mange bien 5000 tu vois ces statut, ça te fait mal. Non, non, ma chérie. Ma chérie, si tu avais le restaurant, il viendrait prier, il donnerait 2 Après, tu vas aller, tu vas tourner, tu vas aller dans notre coin, dans ton propre restaurant encore, dépenser 25 000. Tu as pris 27 000 à la personne le jour-là. C'est le service qui fait qu'on te donne l'argent. Vous aimez que les gars vous donnent l'argent, non? Vous aimez que les hommes vous donnent l'argent, non? Quel est le service que tu offres aux gens? Tu vends le foléré? Tu vends le caramel? Tu vends quoi? Détecte tout. Note, dans ces choses que tu vas détecter, il y aura d'autres qu'il faut. Fonds de commerce, c'est 5 millions. Il y a d'autres que tu vas aller acheter pour aller revendre. Pour acheter et revendre, tu peux commencer par acheter deux articles. Et tu peux même aller d'abord, tu t'appelles même d'abord deux, trois amis. Comme, oui, donc, je, vais acheter, je vais acheter pour toi. Je peux acheter, je te livre une fois à la maison. Hein? Parce que vous avez certaines personnes qui n'ont pas le temps. Même moi, j'achète beaucoup de mes choses. J'ai beaucoup de services que je paye. Ménagère, ou même cuisinier, ou shopping, ou tout ça. Là. Venez, venez, prenez l'argent pour te fait. Tu viens, tu prends 15 amis chez quelqu'un. Tu pars, tu achètes à 7500, transport 1000 francs. Là, comme ça, tu as passé une heure de temps aller et retour. Tu t'es fait combien Tu as fait combien Supposons même seulement au pire des cas, tu t'es fait 5 000, non 5 000 dans la poche. Tu as acheté au salaire deux personnes. Ça fait 10 000 pour la journée, non Ne mange pas les 10 000 là. Ouais, Seigneur, pourquoi il vous parlez, vous n'écoutez pas Pas les 10 000 là. Demain, pas encore acheter un à 7 500. Tu parles peux maintenant chercher le client. Et si tu encore comme un 5000 à côté, tu achètes deux. Tu marches maintenant, tu t'as les clients. Vous connaissez les bureaux, non Il y a les femmes dans les bureaux qui n'ont pas le temps d'aller voir les ustensiles de cuisine. Toi-même, tu connais les choses qui t'aident dans la cuisine. Achète ça. Tu achètes à 500, 1000 francs, 5000. Pas dans les magasins, les, les China Malls. Tu achètes tout ça. là. Tu te balades dans les bureaux, tu montes ça aux femmes. Tu achètes même à, à 1000 francs, tu peux pas vendre à 5000. C'est le service que tu rends. Parce que là, explique bien à la dame que madame vous pouvez acheter chez moi ou bien vous pouvez rentrer voilà vous êtes au bureau non vous allez finir à 17h Allez dans les embouteillages pendant 30 minutes 35 minutes vous arrêtez à carrefour market hum? achetez restez encore dans les embouteillages une heure pour arriver chez vous est-ce que vous pouvez quantifier votre temps là alors que moi je vous vends ça ici cash 5000 vous économisez le temps l'énergie parce que votre temps est précieux. On finit il faut rentrer pour parler pour que monsieur mange. Apprenez à vendre vos produits. Elle dit, tu as raison, même ma fille. Tu as raison. Vraiment. Prends ton argent. Après, donne moi encore 500 au-dessus. J'aime ta façon de parler. C'est bien. C'est bien. Tu prends son numéro. WhatsApp. Tu sens tout seulement les, les, les, les photos tout le temps. Tu sens les photos Bonjour la mère. Voilà, j'ai trouvé un nouvel article que ça peut t'intéresser. c'est que tu as beaucoup d'enfants. Voilà, voilà, voilà. Piscine gonflable pour les vacances. Tu achètes la piscine à 25 000, tu lui vendre ça à 75 000. Elle discute un peu là comme Pian Pian, elle achète à 60 000. Tout l'argent là, tu ne manges. Tu ne manges. Écrivez que tu ne manges pas. Parce qu'elle vous connaît. Dès que tu as un petit bénéfice de 50 000, comme ça, ça va, tu vas aller le soir pour aller partager aux filles. Tu à l'argent, tu apprends à conduire la moto, même tu achètes la moto 350 000, 400 000. Maintenant, tu, as, tu es véhiculé. Tu pars en beau, tu achètes le temps que tu prenais le transport. Tu faisais deux, deux heures de temps pour quitter d'un coin à l'autre. Maintenant, tu fais ça en 30 minutes. Papa, pap, pap, livraison. Madame, si vous achetez livraison, 000 francs, 1 500. Ouais, Seigneur. Il y a maintenant l'autre aspect où tu vas fabriquer les choses. Tu regardes la nourriture, peut-être, dans la ville où tu es. Que ce soit Paris, que ce soit New York, peu importe. Tout le monde mange dans la ville, là. Voilà, c'est bien, ça. Eve, Marcel, tu écoutes bien. Tu ne manges pas. Ariane, tu ne manges pas. Voilà la lumière du monde. Tu ne manges pas. Mais bons élèves. Tu cherches ce qui passe dans la ville, là. Tu guettes. C'est pour ça que vous arrivez dans les villes, vous voyez les Libanais, ils sont de fait les, les Chinois, Libanais, Pakistanais, Indiens. Ils vendent même les choses aux Africains maintenant. On te vend le dollar. Gars, moi, je vais, vous, je vais acheter les enceintes, je vais vous vendre vous les, les, les, les, les. Achetez aussi le produit, vous le vendez, non. Tu guettes. Tu demandes à une mère du, qui est du village là montre-moi comment on prépare la nourriture ici. Quand ce fait, tu enregistres la vidéo? Tu vends Soyez intelligent. Je suis sûre qu'il y a les Chinois qui préparent même le couscous au combo Et ils vous vendent ça. Quand j'ai jeune ami au Canada, Théo, Théo Ouet. Bonsoir Théo, si tu regardes ceci. Bonsoir de Canco depuis le Congo. Théo me dit que il me montre une nourriture, un riz, Sauter comme ça là avec le bon poulet rôti qu'il est parti acheter. Il dit qu'il a acheté chez les Indiens hein. et on a fait ça comme les Africains avec le piment des Africains. Il me dit qu'est-ce que ce sont les Indiens qui ont fait Les Pakistanais là. Ils arrivent là-bas, la là, nourriture Mexicaine où ils apprennent, africains, où ils apprennent, tout, tout, tout, ils apprennent. Pam, pim, piam, venez, ils vous vendent ça. Tu crois qu'il y a la magie sur eux Ils sont en fait. Hein. <coughs> Ils sont en fait Demande à une mère du quartier ton mot, tu apprends, tu t'entraînes, tu prépares, tu t'entraînes, tu prépares, tu t'entraînes, tu prépares, vu qu'à ça donne. Même sur le parapluie que tu mets pour commencer, tu commences à vendre. Et quand tu fais ton business, tu dois être dynamique. Venez goûter, venez, venez Come on, come on, come on Come on Come and taste our food. You know, un dollar is nice. Un dollar is nice. It's a bit bitter. It's a bit, you know. Écoutez, ils ne font pas les millions sur vos produits. C'est vous qui êtes bêtes. Quand tu prends la responsabilité de ton échec, tu avances. Les Libanais ne vous envahissent pas. Les Chinois ne vous envahissent pas. Vous êtes bêtes. Ok vous êtes... Yes. Oui. Acceptez les choses. Ou oh, quand on parle là-bas, la douane est chère. Assez, vous fabriquez dans le pays. fabriquer les choses dans votre pays. Et quand tu fais ta chose, il faut être dynamique. Les gens aiment la bonne énergie. Je vais là-bas, Hey, mince Tu vais quand même goûter ces beignets-ci Tu vais quand même goûter Tu fais le stand qui va les beignets tu, Avec ton petit réchaud là, on fait fri là pium, pium. On peut On met le sucre sur ça On met le chocolat si tu veux Bonjour la reine Julienne Dis-moi de quel pays vous m'écoutez s'il vous plaît De quelle ville et de quel pays Parce que je commence à maintenant À être partout maintenant Comment je comme ça Dis-moi de quel pays vous m'écoutez et je suis venu au Gabon parce que les Gabonais, il y avait plus de Gabonais qui m'écoutaient. Mmh. Je suis allé à Abidjan. Tu es dynamique, créatif. La bonne humeur. Ah, d'accord, vous n'êtes pas satisfait. Non, ne vous inquiétez pas, je vais remplacer. Non, non, ne vous inquiétez pas. Tous tes amis avec lesquels tu es au boulot là, qui est rentré, il souffre pour manger. Fais les heures extra. Achète la nourriture. Prépare. Comment ça fait les gamelles? Tu le vends ça. Tu le vends ça. Denise, je n'aime pas ta façon de parler. Je n'en veux pas un chinois, je n'en veux pas un libanais. Au contraire, je les admis. Je vous dis cash. Je vous dis cash. Ora. Je suis allé un... Je sais pas si un libanais, je ne sais pas. Je suis allé acheter certaines choses chez eux aujourd'hui. Les produits de maison. Voilà aussi l'autre étape que j'allais vous dire. Apprenez la langue du pays où vous êtes. Votre problème, c'est que quand vous arrivez quelque part, YouTube peut vous apprendre n'importe quelle langue, n'importe quelle nourriture. Emma Ibo a des likes YouTube. Il me reçoit d'abord. Il est proactif. Non, madame, viens, viens, je vais te faire le prix, madame. Viens, viens, viens, viens. Il prend sa sac Regarde, ça, ça ne te va pas. Non, ça ne te dérange pas. Non, non, non, ça va. Ok, tu vas encore quoi, quoi? Il marche dans le magasin avec moi. Il marche dans le magasin avec moi. Mouf, l'Africain. C'est là-bas, là-bas, là-bas. Oui, tournez là à gauche là-bas. Oui. Oui, vous avez vu? Oh, madame, madame. porte tu es là-bas madame. maintenant vous avez fini observez les ne les critiquez pas parce que les règles de la réussite marchent dans n'importe quel continent c'est pour ça que si un chinois quitte la chine il part en france il va appliquer ça il va ça va marcher il part au cameroun ça va marcher La nature n'est pas injuste. Dieu, c'est le gars le plus juste que je connaisse. Oh